Que nous attendons avec avidité. Merci à toi. C'était intéressant parce que, pour moi, parce qu'on a posé euh, déjà maintenant une question qui me semble centrale, qui est l'articulation de l'individuel et du collectif. Parce qu'il y a de la force dans l'individuel et de la liberté. Et il y a dans le collectif aussi des libertés, des choses qu'on peut faire ensemble qu'on ne peut pas faire seul. Mais aussi, potentiellement, dans le collectif, il y a du contrôle social, de la fermeture, de la bien-pensance, du jugement, etc. Mais en même temps, dans le collectif, il y a aussi énormément de ressources. Donc, comment se nourrir de ces ressources sans empiéter sur l'individuel c'est une des questions qui m'occupe beaucoup parce que ça m'intéresse beaucoup de voir ce que sont les structures de pouvoir qui dominent, qui, comment, qui est la force de quoi, pourquoi, et comment faire en sorte que tout le monde puisse se saisir de sa propre force. Euh, je pense aussi, parce que c'est ça qui me fait plaisir dans la vie, c'est d'être libre et d'être pleine d'énergie et de force dans la sécurité profonde, qu'en faisant ça, enfin en tout cas c'est mon désir, je ne heurte personne et je ne heurte l'expression et la force de personne. C'est pour ça que par exemple, j'aimerais beaucoup que soit vrai la, le célèbre proverbe, la liberté des unes et des uns commence là où commence aussi celle des autres. Parce que d'une certaine façon, on se fait le cas. Si, si on arrive à bien mettre les pièces du puzzle, on se fait le cadeau de notre liberté et la liberté d'une personne est une autorisation pour les autres à faire pareil. Peut-être, mais peut-être que c'est le contraire aussi, que la liberté d'une personne est perçue comme une prise de pouvoir et que les autres se sentent exclus de cette liberté et viennent dans des jugements par rapport à la liberté exprimée et peut-être dans de la répression ou peut-être dans de la soumission ou peut-être plein d'autres choses. Euh, et donc, la question qui a été posée ici du collectif et du rythme, etc., elle est très, très importante, je pense. Et euh, ça n'a rien à voir, mais moi, je pense qu'il y a un lien aussi. Je voudrais remercier les personnes qui ont fait ce beau centre de cercle. Euh, voilà. Voilà parce que ça, ça donne quelque chose et il y a déjà une petite part de créativité euh, euh, et de partage qui nous réunit de cette façon-là. On a fait, fait ce matin, on a suivi un petit chemin. Pour moi, j'espère, c'était une articulation de ce que je proposais et de votre liberté, d'aller faire un tour dans son monde idéal. Si les modalités que j'ai proposées pour ça n'étaient pas les meilleures pour vous, ben... Bah, Peut-être vous, vous êtes saisi ou qu'à l'avenir, vous vous saisirez d'autres façons de le faire. C'est quelque chose qui, tel que j'ai étudié le judaïsme depuis toujours, est absolument central dans le judaïsme. Alors, les deux choses que j'ai vécues ce matin, donc je vais vous dire les deux choses que j'ai vécues ce matin, c'était d'une part le plaisir d'être immergé, de rêver et de faire partie, de vivre, d'expérimenter ce monde idéal qui est un, un monde de fraternité, de sororité, de place de tout le monde, de respect de la vie en général, etc. Donc je l'ai expérimenté et je me suis sentie senti très bien. Et ensuite, <rire> j'ai expérimenté, peut-être vous aussi, je ne sais pas, la frustration, enfin, j'aurais pu le vivre autrement, hein, je pense qu'il y a 100 000 façons et ça dépend des jours, mais la frustration de revenir, et ce n'est pas comme ça, non, je ne voulais pas, quoi je ne voulais pas, je voulais pas revenir. Euh, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui existe en permanence dans le judaïsme, de faire des rêves, de se rendre compte qu'ils ne le sont pas des réalités, de souffrir de ça, de voir comment faire pour essayer que ça se réalise un peu, de se réjouir que ça marche un peu, de s'attrister que ça ne marche pas autant qu'on voudrait, etc. avec tous ces allers-retours. Donc, je donne un exemple. Et peut-être que chacun, chacune, vous avez votre façon, euh, pas dans le judaïsme, peut-être dans le judaïsme aussi, de le traduire. Il y a le monde du Shabbat qui est censé, et le Shabbat des Juifs n'est pas idéal, donc euh, j'en sais rien. Je ne sais pas si le Shabbat que les, les uns et les autres vivent représente ce qu'ils veulent ou pas vivre. Hein, c mais en principe, le Shabbat, c'est vivre comme si on avait réussi. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de culpabilité, a... « j'ai pas réussi », non, la culpabilité, elle reste en dehors du Shabbat. C'est comme tracer un temps, le Shabbat, ça commence le vendredi soir, ça finit le samedi soir, Shabbat, ça veut dire une cessation, et c'est un temps séparé qu'on marque avec différentes pratiques et dont on exclut toute action compliquée, disons, toute action émotionnellement compliquée de changement dans le monde, etc., on fait une place, on espère vivre le meilleur de ce qu'on peut vivre comme si on avait réussi. Donc en théorie, Shabbat, on ne se pose plus de questions sur euh, les grands problèmes du monde, on est après. On imagine et on voit dans le judaïsme et on se rattache à un plus tard qu'on peut appeler par exemple euh, l'ère messianique. Mais on n'est pas obligé non plus. Enfin, S'il y a des mots qui ne vous plaisent pas, ce n'est pas important. Hein. L'important, c'est ce que vous en faites. Donc, un monde plus tard où est installée la paix, la fraternité, la sororité, être ensemble, euh, que tout le monde ait à manger, qu'il n'y ait pas de souffrance euh, inutile et que le peu de souffrance inévitable soit vivable et accompagné, disons, enfin, quelque chose comme ça. Euh, et donc, pour moi, c'était intéressant cet exercice de ce matin pour nous faire rentrer là-dedans. Parce que c'est aussi un exercice d'ouverture et d'élargissement des possibles. C'est-à-dire que quand on s'autorise quelque chose, on peut peut-être s'autoriser autre chose. Et en ayant fait un pas de plus, on voit des horizons différents. Sur ce sujet, je le cite souvent et je crois que je vais continuer à le citer toujours. Il euh, y a une personne qui est, qui est notre contemporain, plus ou moins, qui, qui est pas juif du tout d'ailleurs, qui s'appelle Heinz von Forster, qui dit qu'il y a un principe éthique. Et pour moi, ça résume bien tous mes autres principes. Enfin, J'y pense souvent quand j'hésite sur des conduites à tenir, qui est « en toute situation, efforce-toi d'élargir le champ des possibilités » c'est un principe qui est profondément humaniste parce que ça postule le fait qu'on a cette liberté et ça, ça rejoint la vision du judaïsme de la liberté humaine comme on le dit, comme on le raconte l'éternel créateur du monde a créé l'être humain à son image c'est-à-dire aussi créateur, créatrice du monde et après le travail de création pendant six temps particulier, il y a eu un septième temps de création à travers le fait que la création a cessé, mais je vais redire ça autrement, il y a eu un temps d'arrêt de la création de la part de euh, la force transcendante créatrice du monde, en tout cas c'est ce qu'on raconte, pour dire stop à partir de maintenant, c'est les êtres humains qui prennent en charge la poursuite de la création du monde dans une alliance de création. Donc, si Dieu existe, il nous dit que maintenant, c'est à nous de bosser. Euh, les, les, la, la, la Bible ou le judaïsme ne décrit, décrit pas ce que serait une divinité transcendante. Mais la Bible, la Torah écrite, nous raconte des histoires qui nous disent quelque chose. Et l'histoire, c'est Dieu a créé le monde, le septième jour, il s'est arrêté. Et il a dit maintenant, c'est... Le monde, c'est à vous de le construire, de le garder, de le cultiver, etc. Donc, ici, ça fait partie de cette idée d'élargir au maximum le, le champ des possibles. Et euh, en principe, c'est mon objectif dans tout ce que je fais, je crois. Euh, voilà. Et donc, euh, ici aussi. Euh... La façon dont on élargit le champ des possibles, c'est soi-même. Dans son intervention dans le monde, donc moi je suis je suis quelqu'un qui n'aime pas se définir, mais je représente, je, disons que je suis héritière d'un judaïsme français des Lumières, euh, d'un judaïsme lié au, à la fondation des éclaireurs éclairées israélites de France, et si ça vous dit quelque chose à des personnalités comme Edmond Flagg. Robert Gamzon et d'autres. Euh, J'ai grandi à Paris. Le judaïsme était lié à l'humanisme à chaque instant dans ma vie. Pour moi, c'était l'évidence. J'ai rencontré d'autres visions du judaïsme qui m'ont parfois rejetée avec euh, fermeté. Euh, ce qui m'a interrogée sur ce qu'était le, le judaïsme puisque s'il y en a d'autres qui me disent que ce que je dis c'est n'importe quoi euh, c est, c est, qui a raison là-dedans, comment on fait, etc et disons que dans ce contexte euh, j'ai fait le choix d'aller chercher aux sources et donc pour moi le summum des sources c'est en Israël, en hébreu ce qui donne le meilleur accès à la fois à beaucoup de sources anciennes et à la fois à beaucoup de recherches actuelles, parce que l'essentiel de la recherche dans ce qu'est le judaïsme et de la production intéressante du judaïsme aujourd'hui est en hébreu et en anglais. Voilà, donc euh, c'est donc voilà, donc mon chemin. À travers aussi la voie de la sociologie, et de la, du droit et de la sociologie du droit, et ça dit aussi quelque chose parce que. Euh, la vision sociologique est proche de la vision critique historique et de la vision juive aussi, en ce sens que d'un point de vue sociologique, l'autre a raison autant que moi. Enfin, je veux dire, on a autant de raisons d'avoir raison. Après, moi, je fais ce que, ce que je pense, mais l'autre a d'aussi bonnes raisons de croire et de faire ce qu'il croit et ce qu'il fait que moi, j'en ai de faire ce que je crois et ce que je fais. Donc, il y a une vision extrêmement... <coughs> euh, aussi respectueuse et puis ça suffit pas que je lui dise non c'est pas comme ça c'est comme ça parce que non c'est tout son système de construction qui est comme ça donc il y a cette idée euh, dans la socio sociologie aussi de respect et d'examen d'ailleurs le centre du coup me, le centre du cercle me sert aussi à pff, voilà, projeter projeter quelque chose c'est Quelque chose qui est partagé aussi par l'approche historico-critique qui existe aujourd'hui, alors qui existe en même temps que la naissance de l'histoire et des sciences en Occident, c'est-à-dire dans, dans le courant du 19e siècle. Il y a la création de l'histoire et de la perspective critique, enfin, peut-être avant aussi, euh, plus ou moins. C'est quelque chose qui, du point de vue des sources juives, existe depuis et déjà disons euh, qui a été mis en place et ordonnancé, on va dire au deuxième siècle avec la Mishnah, puis au cinquième siècle avec la Gemara. Enfin, en tout cas, il y a des discussions entre les sages et, et c'est toujours compliqué de donner des datations parce qu'il y a le moment où le texte est rédigé. Donc la Mishnah qui est la Torah orale, la première partie écrite de la Torah orale. La Torah orale, elle est écrite. Pourquoi Pourquoi elle devait être orale On ne va pas parler de ça maintenant. Mais vous voyez qu'il qu y a des choses qui, qui changent. Mais voilà, la Mishnah, c'est la Torah orale. Il n'y a pas de Torah écrite sans Torah orale. Quand on lit la Torah écrite, si on la lit sans la Torah orale, ce n'est pas un truc juif. Euh, parce que le judaïsme, la Première Alliance, l'Ancien Testament, le Pentateuch, tout ça, c'est la même chose. Avec des lunettes particulières qui changent ce qui est écrit dedans des lunettes magiques. Et, et voilà, donc quand je lis euh, à la synagogue les textes de la, de la, du Pentateuch, je rappelle tout le temps, au fait, je ne le dis pas sous cette forme, mais peut-être qu'à partir de maintenant, je le ferai, au fait, n'oubliez pas de mettre vos lunettes magiques, parce que sinon, vous allez être choqué révolté vous allez partir en courant, et vous aurez raison, ou de temps en temps, vous serez content aussi, parce qu'il y a aussi des très belles choses, mais euh, il y a effectivement... Dans la Torah, euh, des questions de euh, lapidation en cas d'adultère. tu vois mais, mais, alors, mais avec les lunettes magiques, qu'à mon avis, il faut rendre de plus en plus magiques et continuer à les rendre de plus en plus magiques parce que leur effet est insuffisant, à mon avis, mais quand même, euh, les conditions ne sont jamais remplies pour qu'on passe au, à la lapidation. Il faut qu'il y ait un tribunal rabbinique de 70 sages qui en décide. Si les 70 sont d'accord pour lapider, c'est qu'il y a eu de la corruption, donc on ne le fait pas. Si, mais il faut donc qu'il soit 69 pour et un contre. Et de toute façon, s'il le fait plus qu'une fois, tous les 70 ans, ils sont appelés meurtriers. Et de toute façon, blablabla, blablabla, bla bla bla bla bla bla. donc il y a une grande grand, grand distance prise par rapport à tous les trucs insupportables. C'est pour ça, entre parenthèses, que les juifs laïcs, qui s'enfuient au courant du judaïsme, ont absolument raison. Parce que qu'ils lisent ça et ils s'en vont. Ils ont raison. Mais juste, c'est pas ça le judaïsme. Donc, donc moi, je regrette qu'ils partent parce que je pense que le judaïsme a besoin d'eux. Mais, mais ils ont raison. Et alors, pourquoi garder ces textes Parce que... Euh, parce que... Je, moi, moi c'est ma conviction enfin et mon attitude je suis très méfiante par rapport à l'idéalisation Donc si on supprime tous les passages pénibles euh, de la Torah écrite on va penser que les sociétés juives antiques étaient parfaites que la société présente est parfaite que tout va bien on ne sera pas habitué à ce que ce soit euh, à être confronté à des choses insupportables, et on a besoin de continuer à se créer à la fois des lunettes magiques pour ne pas croire les trucs stupides et à la fois, peut-être, des mains magiques pour changer les trucs stupides. Donc, si on, on rendait beau tout l'ensemble des textes de la Torah écrite, euh, notre attitude, ça nous renverrait à de l'admiration. Or, c'est bien l'admiration et c'est bien la gratitude, mais c'est important aussi... Euh, de l'insupportable, de la confrontation à ce qui est inacceptable et a priori, c'est pas moi je, moi je trouve que c'est intelligent de se confronter à de la violence et à de l'inacceptable dans un texte pour en parler et pour se préparer de telle sorte qu'on soit mieux armé quand on fait face à de l'inacceptable dans le monde. Euh, et donc, je vous ai raconté Maintenant, en quoi la perspective historico-critique fait partie aussi du judaïsme Parce que euh, peut-être, euh, je vais voir jusqu'où j'emmène cette métaphore, mais euh, l'approche historico-critique, on pourrait dire que c'est des lunettes magiques, ça rendrait ça un petit peu plus euh, poétique que simplement, euh, vous savez comment, comment on fait, on prend des textes, on prend les différentes versions, différents manuscrits, du Pentateuch, de la Mishnah, du Talmud, de tout, on les confronte. On se dit, pourquoi est-ce que c'est pas la même version Et qui a raison par rapport à qui Pourquoi Qu'est-ce qui est le plus antique Et pourquoi ils ont changé Et est-ce que c'est une erreur Ou est-ce que c'est un truc intentionnel, tous ces changements Tout ça pour vous dire que, bah, euh, j'espère, alors je ne sais pas si ça vous... Je ferai un petit service après-vente, si nécessaire. Euh, mais s'il y a plusieurs versions, c'est qu'aucune d'elles, où on ne sait pas trop, laquelle aurait été donnée par Dieu à Moïse sur le Mont Sinai Moïse qui n'a pas forcément existé, en tout cas on n'en a pas de traces, etc. D'accord Donc, voilà. Et donc ça, c'est aussi un truc juif, vraiment, de vivre en, en double niveau. <rire> on vit sur la réalité idéale qu'on veut et dans le monde, qui est quand même souvent très très pourri, euh, et quand euh, l'histoire juive a des moments de gloire, mais aussi pas mal de moments euh, vraiment... Euh... Non Ok donc on vit sur les deux en parallèle, et de la même façon, moi je pense, je soutiens et je pense que j'ai raison, mais tout le monde n'est pas d'accord, mais je pense que c'est dur, dur de soutenir le contraire quand même. Donc je vais dire ce que je dis, euh, donc que aussi on vit en double sur d'un côté les histoires, Moïse a fait sortir les Hébreux d'Égypte pour la liberté, donc on répète tout le temps « Sois bon avec l'étranger parce que tu connais toi-même le cœur des étrangers, car tu as été toi-même étranger » en terre d'Égypte, et ne te rend pas esclave et refuse tout esclavage pour toi et pour les autres. Fais Shabbat, comme ça, une fois par semaine, tu ne t'esclavagises pas, mais tu es libre. Fais Shabbat parce qu'une fois par semaine, tu as le droit d'exploiter personne, donc tu respectes les gens dans leur liberté, parce que Dieu lui-même a fait Shabbat le septième jour, et parce que tu as été esclave en pays d'Égypte, et puis d'un autre côté, ben, en même temps, on rentre, et on croit à ça. Et en même temps, non. Non. Il n'y a pas eu 600 000 hommes, plus 600 000 femmes, plus des vieillards, plus des enfants pendant 40 ans dans le désert, sans qu'il y ait zéro, aucun signe archéologique. Enfin, peut-être. Enfin, je, je... ça va Voilà. Et moi, je considère que c'est mon travail... Par rapport aux sources juives, de, de nourrir cette double chose-là, parce que l'histoire, elle est géniale. Mais tout le monde sait qu'elle n'est pas vraie. Parce qu'on a, qu a un commandement, dans, euh, déjà dans la Torah, et puis dans la Mishnah, et puis dans la suite, à la fête de Pâques, à la fête de Pessah, tu raconteras à ton enfant. Voilà ce que l'Éternel a fait pour moi quand je suis sortie d'Égypte. Ma fille, elle sait que je suis pas sortie d'Égypte. Et elle sait que je suis pas une menteuse. Donc, elle sait que je ne suis pas en train de dire un truc vrai au sens direct. Et ça, c'est depuis l'époque de la Mishnah. Donc, ce n'est pas un truc inventé parce qu'on n'en peut plus de la critique historique biblique. C'est un, un truc qui est normal euh, du point de vue du judaïsme. Donc... Euh, donc moi je viens je viens de, de ça, de la sociologie, du judaïsme, de l'humanisme, de ce petit de ce petit mélange là. Euh... Ouais, ça marche. J'y crois. Je raconte l'histoire. Je suis sorti d'Égypte. J'ai été esclave. Ce qui est vrai. Enfin, mais pas exactement de cette façon-là. J'ai été esclave. Et comme je suis sortie d'Égypte, toi, ma fille, tu pourras sortir d'Égypte. Et nous, chez nous, ce qu'on fait, c'est quand on est esclave, on sort d'Égypte. Et on demande et on redemande, et on redemande dix fois. Et on se laisse pas faire. Ici, il faut qu'il y ait dix, là, il y en a dix. Mais si elle s'arrête avant, c'est mieux. Mais on va sortir d'Égypte parce qu'on est sorti d'Égypte et d'un autre côté, bah, l'exode n'a pas existé. Oh, pff, non, mais on n'est pas... Voilà, d disons que ce n'est pas forcément un problème, et que de, du point de vue de l'histoire juive, ce n'est pas un problème, et que du point de vue de ce qu'on raconte euh, dans la Torah orale, depuis longtemps, ce n'est pas un problème. Il euh, y a deux personnalités... Alors, moi, j'ai un grand questionnement en ce moment qui est comment aujourd'hui le judaïsme ensemence ou pas la culture humaine Et il y a deux personnalités récentes que je vais citer maintenant, il y en a plein d'autres, euh, qui sont d'une part Starhawk et d'autre part Leonard Cohen, qui, dont émanent des sources enfin, on sent qu'il y a un terreau juif fort dedans, et en même temps, il ne se revendique pas du judaïsme. Euh, je vais dire quelques mots sur Starhawk, parce qu'elle contribue à comprendre ce qu'elle a prise de pouvoir ou l'a pas prise de pouvoir, et quel type de pouvoir existe dans le monde. <rire> si vous avez un problème avec le mot « pouvoir », j'en ai peut-être pas trouvé un mieux. Mais ce n'est pas en faisant semblant que personne n'a de pouvoir sur rien qu'on résout les problèmes. Parce que c'est pas vraiment, enfin, en tout cas, c'est pas, c'est pas ce que je crois. On peut, on peut en discuter. Et ce que dit Starhawk, c'est que en en parlant de qui, a quel type de pouvoir, pourquoi, et eh ben, on l'explicite, on le régule. Et en fait, c'est pas en laissant les choses en friche qu'on réussit à ce que tout le monde ait sa place. C'est ce qu'elle dit. Et elle dit, euh, et donc, euh, donc, elle s'appelle Starhawk, d'accord. Elle s'appelle pas. Euh, « Yéhoudite bat Tzvi » Ok son, Elle a pris un pseudo et son pseudo c'est « Staro » ça veut dire euh, « L'aigle des étoiles » ou un truc comme ça tu vois donc elle D'accord S-T-A-R-H-A-W-K D'accord Donc si elle se revendiquait de ses racines juives elle s'appellerait « bat, bat, bat Batia et David » D'accord Non elle, Starhawk, ok Donc, c'est intéressant. Qu est, qu est -ce que le, qui, qui se revendique aujourd'hui du judaïsme et qui en est nourri, etc. Elle, elle dit qu'il y a du pouvoir sûr, c'est le pouvoir de domination, le pouvoir hiérarchique. Et ce n'est pas son truc, ce n'est pas le mien non plus. Mais c'est quelque chose qui existe dans le monde. Elle dit, et là, on est plus consensuel, qu'il y a du pouvoir d'action commune. Du pouvoir de solidarité. Donc il y a le moyen de se mettre d'accord ensemble sur des actions qu'on fait. Et là, c'est quelque chose qui, dont je sais que beaucoup d'entre vous partagent ce type de pouvoir. Le pouvoir qui naît ensemble de, de la solidarité qui a entre nous et de notre action dans le monde. Elle dit qu'il y a un pouvoir qui est un pouvoir social. Un pouvoir de charisme, par exemple, quelqu'un ou un pouvoir, par exemple, de maîtrise du langage. Si je parle bien, surtout en France, ou si je ne fais pas de faute d'orthographe, enfin, il y a un certain nombre dans, dans les sociétés, un certain nombre d'identifiants qui font que si tu rentres dans certaines normes, tu as du pouvoir. On te donne du crédit. Et elle dit que ce pouvoir peut être mérité ou pas. Par exemple, si je suis riche, j'ai du pouvoir. Est-ce que les gens veulent peut-être être mes amis, veulent que je subventionne leurs projets euh, Ça me donne un certain, un certain lustre. Peut-être, peut-être pas partout, mais il y a ce phénomène-là. Bah si, ça je l'ai hérité de mes parents. Je l'ai pas mérité. C'est peut-être grave ou pas, j'en sais rien. Mais il y a différents types de pouvoir social. Si, bah, si, par, si j'ai consacré ma vie à étudier et à partager. Et, que, et à donner et à contribuer au monde, bah peut-être que j'ai aussi un certain pouvoir social, qui est un pouvoir social mérité, et que ce serait un peu dommage de ne pas m'écouter sur mes domaines de compétences et d'engagement. Ça ne veut pas dire que ma vie vaut plus que celle des autres, mais sur certaines questions, de temps en temps, reconnaître un, un pouvoir social et l'identifier, c'est pas mal. Et il y a un autre pouvoir, qui est un pouvoir de ce qui se passe ensemble quand on vit quelque chose ensemble quand on est en communion, quand on chante ensemble, que ce soit euh, euh, à l'église, à la synagogue, à un concert de Billy Eilish, enfin, je ne sais pas, où j'imagine peut-être euh, un match de football, j'ai moins l'expérience de ça, enfin, peu importe. Il y a le, le pouvoir transcendant de ce qui naît quand on est ensemble. Et le temps passe. Alors, dans les trésors du judaïsme, que je veux mentionner c'est euh, cette articulation du collectif et de l'individuel et du pouvoir c'est à dire il n'y a pas de peur du pouvoir mais il n'est pas censé y avoir d'appropriation du pouvoir donc pour pouvoir faire un truc dans le judaïsme pour pouvoir faire les choses de l'ordre du sacré ou du spécial ou etc là il faut pas il n'y a pas besoin d'un rabbin il y a besoin d'être 10 personnes y compris 10 femmes Certains le contestent, c'est un combat en cours. Mais quand on est dix, il y a quelque chose de particulier qui peut naître, euh, parce qu'on reconnaît un pouvoir à un groupe de dix personnes, et en même temps, à l'intérieur de ce groupe, le leader peut changer tout le temps. Donc les enfants, quand ils font leur bar ou bat mitzvah, leur accession à la liberté, à la, à la majorité du point de vue du judaïsme, ils deviennent, ils sont, à partir de ce moment-là, en mesure d'accomplir tous les actes qui se passent à la synagogue, et c'est ce qu'ils font. Pour, le, pour témoigner de ça, c'est ce qu'ils font. Donc, ils me remplacent en dirigeant des offices, en dirigeant certains, certains textes, euh, certaines prières, disons, en faisant un enseignement, en lisant dans la Torah. Et néanmoins, on investit cette personne-là, cette jeune personne de 12 ou 13 ans, d'un statut de dirigeant. Mais pas plus que les autres, puisque chacun, à son tour, à ce stade de la vie, on dirige, et qu'ensuite, en théorie, en principe, tout le temps, à chaque fois qu'il y a un office ou une lecture de la Torah, tout le monde peut la faire. Évidemment Sauf dans les endroits où pas les filles. C'est Pareil, c'est un combat en cours. Par exemple. Donc, il euh, y, y a cette question-là d'articulation. Et, euh, et donc, voilà. Donc, on a dit dans les outils du judaïsme, il y a des outils d'articulation du collectif, d'identification du pouvoir. Là, ce que j'ai dit, c'est ce que Starhawk dit, hein, mais c'est un, un outil que je voulais partager avec vous parce que c'est une grille de voir comment se répartit euh, le pouvoir d'une façon ou une autre pour pouvoir dire ensuite, dans le judaïsme, il y a un pouvoir. Euh, alors du coup, c'est un pouvoir social qu'on attribue à une personne pour diriger, mais c'est quelque chose qui peut tourner. Donc, on, donc il y a à la fois j'y crois, à la fois J'y crois pas. Il y a à la fois « je vis dans ce monde-là », à la fois « j'ai un pied dans un autre monde », il y a à la fois « certains ont du pouvoir » et à la fois « les autres aussi », mais peut-être pas tous en même temps, pour qu'on puisse se permettre de faire des choses. Euh, et, il y a, et il y a à la fois euh, « il y a un texte » et à la fois « il y a plein de critiques du texte ». Donc ça, c'est peut-être... L'autre chose sur laquelle je veux développer un petit peu, c'est qu'il y a une culture du désaccord. Rélec, c'est une part. Mar Loquette c'est des avis partagés. C'est une discussion où il y, y a des avis partagés. Et donc, il y a une culture de la marloquette, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être d'accord. Donc, on voit sans aucun problème un texte, un vrai texte, normalement, c'est ce que je pense, mais je pense que j'ai vraiment, vraiment raison. Un texte juif, tu as le texte ici, initial, qui potentiellement a ses contradictions. Et puis, tu as des commentaires, des commentaires, des commentaires autour de plein de périodes différentes. Puis, si le texte central, c'est celui de la Torah écrite, il n'a pas de voyelle, il n'a pas de points, il n'a pas de virgule, euh, et il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Donc, il n'est pas très oppressant, à la fois peut-être comme ce centre, il, est, il attire quelque chose il, il, comme euh, le petit grain qui est dans l'huître pour faire pour faire la perle, tu vois enfin, mais pas, pas tellement enfin, mais il interpelle c'est-à-dire, par exemple, si on veut un slogan pour tous se rassembler derrière une idée que nous allons défendre jusqu'à la mort, par exemple la Torah, ça marche pas hein? mais, mais quand même certains arrivent à en faire ça Enfin, moi, j'hallucine complètement, mais voilà. Mais bon, donc, y a, si, donc si le texte central c'est la Torah écrite, je vous ai dit en quoi elle est pas. Euh, c'est compliqué de la rendre autoritaire. Si le texte central c'est de la Mishnah, alors il y a un rabbin qui dit un truc, un rabbin qui dit le contraire, un autre rabbin qui dit encore le contraire, et les commentateurs c'est encore d'autres qui disent pourquoi ils disent le contraire de quoi, et d'où ça vient, et est-ce que c'est lié au climat? Ou, ou à l'école à laquelle il se rattache ou à un autre truc qui dit le contraire ailleurs donc vous voyez en termes d'autoritarisme ce n'est pas possible d'être autoritaire quand on est juif mais si, on le voit mais je ne comprends pas vous voyez, parce que de quoi tu te revendiques mais alors sinon revendique-toi de Dieu ah, qui ah, on ne pas son nom depuis le deuxième temple, on n'a pas le droit de le dire C'est quatre lettres qu'on ne sait pas prononcer je ne comprends pas. Je, je, ne, je ne comprends pas comment l'autoritarisme... Il existe dans le judaïsme, il y a des combats de clochers. Euh, clocher. <rire> il y a de des chapelle. luttes de pouvoir, de chapelle, des luttes de pouvoir. Mais je, je ne... C'est-à-dire, pour moi, pour moi c'est juste que... Mais là, ça, ça m'appartient à la façon dont je le formule, que la réalité du judaïsme n'a pas réussi à vaincre les désirs d'instrumentalisation autoritaire et de pouvoir, et voilà. Mais, mais, mais, mais, mais ce qui est intéressant, c'est que je ne sais pas qui va gagner, parce que peut-être que ce qui va gagner, que ce qui existera dans 100 ans, c'est le judaïsme autoritaire où les rabbins ont des grandes barbes euh, et dénigrent tout le reste derrière, peut-être. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que des fondateurs du judaïsme, tels que, par exemple, Hillel et Chamaï, ont perdu. Et ça veut dire que ceux qui ont raconté l'histoire de Hillel et Chamaï, je vais vous donner un exemple maintenant, ont perdu. Mais peut-être que c'est ça l'histoire. Il y a des choses qui gagnent, des choses qui perdent. Moi, je suis du côté d'un certain côté, et puis on verra. Mais voilà, c'est pour ça que Starhawk et Leonard Cohen me manquent. Mais ça veut dire qu'ils font autre chose autrement, et que ça amène autre chose, et on verra bien, moi je ne sais pas. Donc, que disent Hillel et Chamaï C'est raconté dans un traité qui s'appelle Eruvin. Hilel qui c'est Hillel, h i 2 l l et Chamaï donc ils... Chamai, donc, ils étaient au moins... Pre... Oh, c -H a m a i Chamaï. Donc, ils étaient au moins premier siècle. Et leur histoire est racontée de façon bien postérieure, mais donc ça veut dire que... Là, là il y a une base historique hein, quand même. Mais c'est intéressant aussi parce que ce qu'on raconte... Euh, plusieurs siècles après, ça dit de ce qu'on veut raconter. Enfin, il y, y a aussi un travail d'édition qui se fait. L'histoire est la suivante. Vous la connaissez peut-être. Hillel et Chamay sont les exemples de ce que disait la marloquette, le désaccord, le fait que c'est ok d'être en désaccord. Les écoles de Hillel et de Chamaï. étaient, je, je cite ici euh, la Guémara dans le traité Héroville, était en désaccord depuis trois ans. Lorsque, pendant trois ans, ils c'est Pendant trois ans, il n'y a aucun qui lâchait il n'y a aucun qui envoyait un caillou dans la tête de l'autre en disant je ne veux plus de voir. D'accord Non, pendant trois ans, sur un sujet hyper, hyper important qu'on ne sait pas. Ça va préciser, on ne sait pas. <rire> Mais bon, ils n'étaient pas d'accord et Il y a d'autres histoires où on sait, Enfin, y a, y a, y a il y a plein de cas comme ça, mais voilà. Lorsque une voix du ciel est venue se faire entendre et a prononcé les mots suivants, ces paroles-ci, comme ces paroles-là, sont les paroles du Dieu vivant. Mais en toutes circonstances, nous choisissons... Toi C'est-à-dire, en toutes circonstances, la loi suit l'opinion de l'école de Hélène. D'accord Et le Talmud continue et dit, si les deux, vous avez vu la contradiction, le Talmud soulève lui-même la contradiction que vous avez déjà dans vos têtes. Si les deux ont raison, pourquoi t'en choisis en fait si les deux ont raison, pourquoi est-ce qu'on choisit l'école de Hillel Et le Talmud continue et répond Parce qu'en toutes circonstances, l'école de Hillel choisit l'humilité, expose la vie de l'autre autant que le sien propre et expose la vie de l'autre même avant le sien. Donc pourquoi est-ce qu'on préfère Hillel C'est parce que l'école de Hillel ne s'empare pas du pouvoir, n'essaye pas d'utiliser un système autoritaire, le premier que j'ai cité, qui est l'autorité sûre, mais au contraire, fait émerger des possibilités et garde les possibilités. Alors, d'autres disent ceci et cela, et c'est une possibilité, mais ce que nous, nous enseignons, c'est ceci et cela. Tu vois C'est cette attitude-là qui... Fonctionne. Donc ça c'est l'école de Hillel en termes de non appropriation du pouvoir. Euh... Et donc je vous racontais ça parce que c'est une autre façon d'articuler l'individuel et le collectif. Il y a plusieurs façons. Elles ont toutes leur importance et leur raison d'être et on peut essayer de choisir l'une ou l'autre à certains moments pour certaines raisons en laissant les choses ouvertes autour de l'idée de marloquette. Ça veut dire aussi que là-dedans, il y a euh, à travers euh, cette ouverture de tous les possibles, une ouverture vers une grande palette émotionnelle qui se retrouve aussi dans les différents livres de la Bible parce que on a l'atmosphère amoureuse du cantique des cantiques, l'atmosphère euh, douloureuse des lamentations l'atmosphère ultra joyeuse parce que c'est comme ça qu'on le vit de li du livre d'Esther qui entre parenthèses n'est pas le même dans la Bible hébraïque et dans la Bible chrétienne donc Esther est religieuse dans la Bible chrétienne mais pas dans la Bible hébraïque c'est assez intéressant mais donc c'est la fête de Purim où il y a énormément de joie il y a euh... Bref, toute une palette émotionnelle qui est reconnue aussi à travers les fêtes. Là, on s'approche dans le monde juif de Rosh Hashanah et de Yom Kippur. Yom Kippour, c'est la fête de la, du regret, de la tristesse, de la remise en question, de la colère, de qu'est-ce qui a pas marché et de comment je fais pour que ça marche l'année prochaine. Et, de... et puis après, il y a la fête de Sukkot, qui est la fête de la joie. Donc, il euh, y a toute cette palette qui rentre aussi, euh, aussi là-dedans. Euh... Il nous reste quelques minutes, et dans ces quelques minutes, donc on a parlé des rituels, on a parlé de l'étude, de l'équilibre entre le collectif et le personnel, de l'inclusion des émotions et de la contradiction dans le temps qui nous reste... Je voudrais partager avec vous quelque chose qui, qui nous amène et qui nous amènera à conclure avec Léonard Cohen, qui est comment les textes anciens arrivent jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils deviennent et qu'est-ce qu'il est possible d'en faire. Et tout ça, ça se base sur 2000 ans de tradition et de créativité et de changement et de... Et de d'un peu n'importe quoi, parce que quand on détruit le temple et qu'on remplace les sacrifices par le fait d'étudier des textes, tu vois enfin, ça veut dire qu'on peut aller très loin, et je vous dis ça parce que c'est une ouverture sur ce que vous allez voir avec Léonard Cohen. On va commencer avec le dernier texte, avec la fin. Donc sur la feuille, qu'est-ce que je vous ai mis Je vous ai mis Liby Rodrique et en anglais et ma traduction en français. Je vous ai mis un texte de Léonard Cohen en anglais et ma traduction en français, qui est, si vous avez des idées d'amélioration de, de la traduction, c'est envisageable. Et nous, on tourne la feuille, et on regarde le kadish et la, la traduction que j'ai faite du kadish. Donc un texte juif qui revient et qui revient sans cesse au courant des offices, qui aujourd'hui, dans la tête de beaucoup de juifs et de juives, est associé à euh, rendre honneur aux défunts. Donc, si quelqu'un que j'aime et dont j'étais proche est décédé, je dis le Kaddish tous les jours pendant un an. <rire> D'accord Ça, c'est ce la façon dont ça résonne pour les Juifs d'aujourd'hui majoritairement. La réalité, c'est que ce texte est aussi très présent au sein des offices, mais historiquement, il a apparu pour la première fois, pas dans les offices et pas dans un cadre religieux de prière, mais dans un cadre de reconnaissance de l'importance d'un enseigne enseignement qui a été donné. Donc l'essentiel de ce qui se passe à la synagogue en moins 500, c'est qu'on étudie des textes. On lit des textes et on y réfléchit, on essaye de voir ce qu'ils veulent, qu veulent dire. Et aujourd'hui, c'est différent et il y a eu une évolution. Mais donc à la base, ce texte-là représente toute cette évolution parce qu'à la base, quand un enseignant a Dit quelque chose, on lui répond en disant ce texte-là. Ce texte-là qui est absolument intraduisible. Donc on va commencer par ne pas le traduire et par faire une petite expérience qui est simplement, moi je le dis euh, en hébreu araméen, c'est de l'araméen babylonien euh, en gros. Donc je le dis, vous vous répondez euh, Amen et ce qui est en gros. Alors je fais une petite répétition. Vous... C'est un exercice, d'accord, ça ne veut pas dire que vous y croyez, ça ne veut pas dire que vous êtes juif ou juive, c'est juste pour, voir, pour que vous voyez la différence de rythme. Ce que plus important encore que les mots, c'est le rythme et l'énergie qu'on y met. Okay vous, me dites, vous me direz « Amen » et essayez de dire juste une fois la phrase qui est, en... qui est longue, « on l'a dit ensemble, Yehe shemerabarah. Le alam ou les alme almaya itbarach. Bon, on va faire l'expérience. Normalement on le dit debout, on le dit dans certaines circonstances. Là on le fait pas parce que c'est un exercice. It gadal vi Amen. באלמד דברה חירותה וימניך מלכותה, בחייכון וימכון ובחייד לכל בית ישראל, באגלה ובזמן קרי, ואימרו אמן. יהי. יהה. שמי חברה מבחה לאנם ולאלמא, אלמייה נתברח. וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלה ויתהלה על בריחו. בריחו. Et le dernier peut-être vous connaissez, on peut le dire ensemble si vous, si le cœur vous en dit. amen. Je voulais qu'on se plonge dans le rythme avant de lire la traduction, parce que dès qu'on rentre dans la traduction, le rythme est complètement paumé. Or, c'est hyper important. Vous l'avez entendu, hein, vous l'avez senti, là, le rythme. Donc, ce qu'on va faire là, on va le faire en français. Ensuite, je donnerai des éléments de compréhension, parce que <rire> moi, je trouve qu'en français, comme ça, ça ne veut rien dire, mais c'est la traduction, d'accord Mais il faut des éléments pour le comprendre. Essayons si de voir ce que ça donne en, en français. Et encore une fois, je ne considérons, mettons-nous d'accord sur le fait que quand vous dites « j'adhère », ça ne veut pas dire que vous adhérez, d'accord Ça veut dire qu'on fait l'exercice. C'est moi qui ai fait la traduction, vous trouverez peut-être des traductions différentes ailleurs. « Que soit grandi et rendu spécial le grand nom » Ah pardon, il y a un, un « j'adhère », il faudrait que vous disiez « j'adhère » là, On recommence. « Que soit grandi et rendu spécial le grand nom »« Dans le monde qu'il a créé à sa volonté et que règne son règne, du temps de notre vie et de nos jours, et des jours de toute la maison d'Israël, bientôt et dans un temps proche, et dit « J'adhère ».« J'adhère, que le grand nom soit béni, agrandi, pour toujours, et pour les toujours des toujours. »« Qu'il soit agrandi, qu'il soit loué, qu'il soit embelli, qu'il soit élevé, qu'il soit porté, qu'il soit orné, qu'il soit soulevé, qu'il soit loué, le nom du Sacré qui est béni. » Euh, je pense qu'il faut dire Jader, Jader. Ouais, au-dessus de tous les agrandissements et de tous les chants et de toutes les éloges et de toutes les consolations que nous disons dans ce monde, Edith Jader. Jader. Qu'il y ait une grande paix qui vienne des cieux pour nous, pour tout Israël et pour tous les vivants, Edith Jader. Jader. Ce qui fait la paix dans ses hauteurs, que cette même force fasse la paix pour nous et pour tout Israël et pour tous les vivants, Edith Jader. Jader. Voilà, donc ça c'est le Kaddish avec ma traduction. <coughs> On va passer à can, donc je ne vais pas approfondir là-dessus. Mais quand on dit que soit agrandi le grand nom, ça vous évoque quelque chose Donc le grand nom, c'est évidemment le nom de Dieu. Et pourquoi est-ce qu'il soit agrandi Parce qu'on participe à la divine, enfin on est co-créateur. avec Donc Dieu existe si on le fait exister. Peut-être que Dieu existe aussi, mais sinon ou La transcendance ou, ou le et, et voyez derrière ça, on n'aime on tellement pas Dieu qu'on l'appelle le grand nom. Il est chez euh, Hachem Harav. Euh, le mot bénédiction aussi, c'est synonyme en hébreu euh, d'agrandissement, élargir. D'accord, donc c'est ça, c'est ça que qu'on dit quand on parle de bénédiction, euh, que ce soit agrandie, etc. Et donc, euh, donc, euh, donc que fait, que fait euh, Léonard Cohen Il n'y bah, a, a que lui qui pourrait nous le dire. Mais dans le texte, restez sur le verso, restez sur le verso regardez le troisième paragraphe, ça revient plusieurs fois. Quand il dit « magnifier, sanctifié, soit le nom sacré », est-ce que vous sentez qu'il qu parle du Kaddish Que ce soit agrandi, que ce soit loué, machin Il parle du Kaddish. C'est curieux la phrase suivante. Non, mais c'est Léonard... Enfin, ça fait partie des trucs un peu euh, obscurs de Léonard Cohen. Donc, si on ne comprend pas chaque mot, euh, ce n'est pas grave. On va l'écouter après. Et la phrase suivante, il fait... Rentrer diffamé, crucifié dans le cadre humain, là, il fait rentrer du référentiel chrétien. Et maintenant, je vais vous le lire euh, en français, et, et on va voir, je vous lis le, Leonard Cohen dans ma traduction. Donc, le Kaddish, pardon, je dis, désolé, je dis un dernier mot sur le Kaddish. Le Kaddish, quand on le dit, soit c'est après un enseignement, et on rajoute un petit paragraphe en disant qu'on espère que les enseignants auront à manger, c'est sympa, hein <rires> euh, Et soit on le dit pour marquer des passages des différentes parties des offices, soit on le dit dans un cadre de deuil. Et donc, c'est donc, donc, intéressant. C'est-à-dire, quand quelqu'un est décédé, en son nom, on dit, pour lui ou pour elle, que soit agrandi et sanctifié, et ag, et sanctifié le grand nom, Amen. Et donc, peut-être qu'on y croit, peut-être qu'on n'y croit pas, peut-être qu'on est en colère, peut-être qu'on ressent plein de choses qu'on ressent. Mais en tout cas, il y a cette expérience que tu dis ça et tout le monde te répond. Tu dis ça dans l'état où tu es et tout le monde te répond derrière. Et c'est un rôle d'accompagnement et de collectif au service de ce que vit la personne qui est important. Euh, et, un, et un rôle d'accueil qui est important. Donc, le cadre, c'était. Et moi, je trouve que ce que dit Leonard Cohen, c'est un commentaire de ça. Et c'est un commentaire de plein d'autres trucs dans le judaïsme. Et je trouve que c'est 100% légitime. Maintenant, on rentre dans le truc. Le... Si c'est toi qui distribues les cartes, je quitte le jeu. Si c'est toi qui soigne, je suis brisé et boiteux. Si la gloire est à toi, il me reste la honte. Tu le veux plus sombre, nous tuons la flamme. « Magnifié, sanctifié, soit le nom sacré, diffamé, crucifié dans le cadre humain. Un million de bougies brûlent pour l'aide qui n'est jamais venue. Tu le veux plus sombre Je suis là, je suis là, je suis prêt, mon maître. » Il y a un amant dans l'histoire, mais l'histoire est malgré tout la même. Il y a une comptine pour la douleur et un paradoxe qu'on peut accuser. Mais c'est écrit dans les écritures et ce n'est pas une revendication futile. Tu le veux plus sombre Nous tuons la flamme. Ils alignent les prisonniers et les gardes visent. Je me suis battu avec quelques démons. Ils étaient médiocres et domptés. Je ne savais pas que j'avais la permission d'assassiner et de mutiler. Tu le veux plus sombre Je suis là. Je suis là. Je suis prêt, mon maître. Magnifié, sanctifié, soit le nom sacré. Diffamé, crucifié dans le cadre humain. Un million de bougies brûlent pour l'aide qui n'est jamais venue. Tu le veux plus sombre nous tuons la flamme. Si c'est toi qui distribue les cartes, je quitte le jeu. Si c'est toi qui soignes, je suis brisé et boiteux. Si la gloire est à toi, il me reste la honte. Tu le veux plus sombre Je suis là, je suis là, je suis prêt, mon maître. Je suis là, je suis là, il le dit en hébreu, Hineni, hinemi. Euh, et euh, Léonard Cohen a aussi des chansons tout à fait tout à fait euh, vraiment euh, euh, il a une de, une de ses chansons où il dit c'est à travers un vase brisé qu'on voit la lumière et, enfin, il a plein, plein de chansons très très calmes bon, Alléluia ne fait pas partie parce qu'Alléluia n'est pas une chanson calme chez Leonard Cohen, mais il a aussi plein plein de chansons calmes. Mais je voulais l'amener ici parce que c'est pas, enfin, pour moi, en... en attaquant Dieu, Leonard Cohen est entièrement dans la vision juive. Toujours la vision double de, je m'appuie, enfin, c'est plein de visions doubles, hein. Mais ici, c'est, je m'appuie sur une tradition qui a du sens et je l'interprète en n'acceptant pas ce qui n'est pas acceptable. Euh, et donc je vous propose... Je m'appuie sur une, sur une vision de paix, disons, sur une vision que soit agrandie et, et, et grandie et rendue euh, puissant. le nom, ça, ça c'est le, le Kaddish, que soit grandi. Le, le nom de la puissance qui nous donne la force et qui nous fera accéder au monde idéal et que ce monde idéal vienne et que je m'appuie là-dessus dans une force de paix et d'espoir d'un côté et de l'autre côté, inacceptable. Non. Et ça c'est euh, « You want it darker ». Euh, donc, ce que je vous propose de faire maintenant, ouais, mais on a commencé en retard, donc ouais, je suis... <rire> donc, je suis il faut temps. que le partage... <rire> on, on, on aura le temps pour le partage. Ce qu'on ce qu va faire maintenant, c'est écouter une fois Léonard Cohen et ensuite, parce qu'un million de bougies, etc., dans sa chanson, etc., et puis les rituels, et s'approprier les rituels, et on a le droit de faire ce qu'on veut, et... Et les bougies, symboles universels, machin, on va faire un petit truc avec des bougies, euh, brièvement avec des bougies après.